Nous avons vu dans la dernière capsule vidéo comment créer une question dans une banque de questions. C'était cette question-ci. Nous allons nous attarder maintenant à la création d'un test à partir des questions qui sont présentes dans la banque. Lorsqu'un test est créé, comme celui-ci, on a plusieurs paramètres à régler. Donc, allons examiner les paramètres qui sont présents. En premier lieu, il y a ici le temps. Donc on aura par exemple ici, euh, si on désire cocher euh, Activer, en fait, on aura une date d'échéance qui s'inscrira dans le calendrier de l'élève, dans l'agenda de l'élève. Donc une notification sur les éléments, les événements à venir. Donc l'élève sera notifié que l'activité euh, doit être terminée à une date précise. On peut aussi paramétrer le, le temps pour faire l'examen, par exemple, si c'est un examen. Pour ce qui est de la note, la note euh, ici, on peut définir la note de passage. Ici, l'examen, il était sur quatre, Donc, euh, on aura ici euh, un nombre de tentatives illimitées. On peut en placer 2, trois, selon le choix. On peut aussi convenir euh, de la méthode de calcul. Ici, par exemple, c'est la note la plus haute. Donc, peu importe le nombre de tentatives, ce sera la meilleure note. Au niveau de la mise en page, bien, on peut avoir soit à chaque question une nouvelle page, ainsi de suite. Comportement des questions, ici, bien, on peut les mélanger. Donc aussi, ça fait partie des options. Au niveau de la relecture. La relecture, ça, il y a plusieurs choses à, à bien cerner. Par exemple, pendant la tentative, à quoi est-ce qu'on. À quoi est-ce qu'on a accès? Est-ce qu'on veut avoir la rétroaction spécifique? C'est celle qu'on a vue lorsqu'on a répondu incorrectement à la question, immédiatement après la tentative, un peu plus tard lorsque le test est encore ouvert. Ça, ici, ça peut porter à, à confusion. Donc, il faut savoir que le test, là, il est ouvert jusqu'au 22 janvier présentement. Donc, euh, par exemple, je fais une tentative et puis euh, je n'obtiens pas la note, euh, une note satisfaisante. Immédiatement après ma tentative, je peux par exemple ne pas connaître la réponse juste. Mais un peu plus tard, quelques minutes plus tard, après que j'ai terminé ma tentative, ben là, si cette case réponse juste est cochée, ça veut dire que si j'y si retourne, je verrai la bonne réponse. Si je décoche par exemple l'option qui est présente ici, bien ça ne sera qu'après la fermeture du test, soit la, après le 22 janvier à 11h35, que je pourrai voir quel était le feedback global, ou encore, quelle était la réponse juste. Donc, ce sont euh, des paramètres là, à bien étudier pour avoir le comportement là, souhaité. L'apparence, ça, ça va. Euh, Restriction, on pourrait placer une clé. Ce n'est pas la chose idéale. Euh, il est souvent utilisé, on utilise souvent le... le L'achèvement d'activité, puis aussi la restriction d'accès. Donc, la restriction d'accès, en fait, c'est une condition qu'on vient placer pour déterminer si l'élève a accès ou pas à l'activité test. Par exemple, avoir précédemment réussi la consultation, par exemple, d'une ressource. Donc, l'achèvement des activités, ici, ce serait une condition. On pourrait dire, par exemple, bien, telle activité, il doit être consulté ou il doit être réussi pour avoir, euh, pour dévouiller, dans le fond, euh, mon test. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant à mettre euh, à l'essai. Puis, euh, au niveau de l'achèvement aussi de l'activité, cette activité, là ce test-ci, qu'est-ce qui pour vous est euh, euh, un achèvement? Est-ce que c'est la note de passage? Probablement. Donc, euh, c'est sûrement pas aussi l'étudiant qui, euh, qui peut cocher lui-même euh, l'activité comme l'ayant terminé. Donc, ça, euh, ce sont des choses là euh, à définir. Puis aussi, des tags, bien que les tags, ici, si vous mettiez un tag à euh, la réussite du test, ben pensez que les questions euh, de vos banques de questions, tout à l'heure, on en a mis des tags. Donc, faut pas embrouiller les choses, donc il faut être vigilant aussi euh, sur ce point. Donc, euh, c'est comme ça que l'activité a été préparée pour euh, qu'elle se comporte, là, comme on l'a vu dans le précédent didactique. Si vous n'avez pas d'activité test de créer, comment est-ce qu'on les crée, ces activités? Bien, en fait, c'est en cliquant sur ici « Ajouter une activité », puis dans le bas de la liste, vous allez trouver le test. En fait, ce, ce sont les ressources. Le test, c'est ici, comme ça. Donc, c'est ici que vous serez invité à placer là, tous les paramètres qu'on vient d'écrire en ce moment.